Coucou Youtube J'annonce une victoire sur Call of Duty What's son C'est un véritable massacre, on a dominé la partie Je crois pas que je sois mort, peut-être une fois Je vous laisse regarder, pensez à liker, commenter, abonnez-vous Peace 92, meilleur millésime Ouais, et encore frérot t'as pas bu au tuyau toi hein Ouais, et hey, chat ça devient Trop n'importe quoi là Les gars, je vous fais une win pour la dernière. Mais une prédiction. Un modérateur, s'il te plaît. Vous faites ce que vous voulez, chat. Moi, je vous le dis, je vais gagner. Mais faites ce que vous voulez, parce que vous savez qu'il y, y a toujours des aléas dans la vie. Oh là Une licorne vous pouvez parier, chat. Et après, attention, ça, ça reste votre argent euh, virtuel, chat. Et qui sait, peut-être que cette monnaie virtuelle va péter comme le bitcoin un jour. Autant être déjà millionnaire de, de ces trucs. Je crois qu'on qu a déjà quelques millionnaires. Knife. Enfin, tu vois, lui, on dirait qu'il est bon. Regarde. Voilà. Lui, on dirait qu'il est bon. Lui, on dirait qu'il est bon. Lui, on dirait qu'il est bon. What the fuck. Je suis un dieu comparé à ces mecs. Je prends un clip. L'enchaînement est trop incroyable. Oh. C'est marrant parce que le, le, vi, le viseur est pas vraiment dessus des fois, ça va vite A voulu, euh, il a voulu me 6-swap, puis après il est descendu en espérant que je monte. Mais en fait, euh, voilà. Je vous ai dit de parier sur moi, chat. Je suis un dieu vivant pour ces mecs Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. oh. Je suis bien trop fort, les gars. Avec le shotgun, les gars, sur h 1 je vous rappelle que j'étais le meilleur joueur mondial. À une époque où des grands noms jouaient. Cette légende n'a jamais été exagérée. Tu veux quoi, toi T'as abusé de la sauce confiance ou quoi You can't stop me now. Stop me now. You mirim me, bruh? You mirim me? Hey, bruh. You mirim? Tu veux valider la victoire à l'avance Nathalie ou... Euh... Ok, il est bien avancé. On sait jamais. Comment ça, on sait jamais, frérot. Personne m'arrive au... à la cheville, frérot, dans cette partie. Il y a pas de. On sait jamais. C'est, j'ai gagné. Parce que vous avez été incroyable, chat, j'ai envie Je pense que je vais vous faire un coup du marteau pour la faire. Ah je suis le meilleur Je suis un legend, guys. Bye-bye. Je bye. te love. Je too, man.